Bonjour, je suis Xavier Thierry, cofondateur de OMAR. OMAR est une entreprise qui conçoit, développe et met en œuvre des dispositifs immersifs qui servent dans le cadre de la formation initiale, formation continue formation professionnelle dans les métiers notamment du bâtiment, mais pas que. Nous avons établi une suite bâtie et tech qui permet de couvrir l'ensemble des métiers du bâtiment. Alors, le projet est bénéfique pour la société puisqu'il permet à des femmes et des hommes de se perfectionner dans leur métier, d'acquérir de nouvelles compétences et comme le propose la loi du 5 septembre 2018, de se former tout au long de sa vie. Aujourd'hui, la formation est au cœur de la progression et des compétences des femmes et des hommes dans l'entreprise. Et Grâce à OMAR, donc, vous pouvez vous former avec la rate augmentée au service de l'homme.